Ben, tant qu'on peut travailler au sécateur et à la scie, il faut le faire. Euh, après ça, euh, si, si, quand on travaillera à la tronçonneuse, là par contre, il faut le faire avec quelqu'un qui, euh, qui est très... Euh, Très, très professionnel et très méticuleux parce que euh, à la scie ou au sécateur, euh, même si on fait un dégât, ça ira pas très très loin. À la tronçonneuse, c'est rédhibitoire. Quoi. On risque d'esquinter de, l'arbre, de faire une plaie qui soit, euh, euh, qui soit très longue à, à cicatriser. Donc, euh, donc vraiment, la tronçonneuse, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Quoi. Euh.